Salut, on se retrouve après un an sans vidéo euh, mais là c'est bon, à partir d'aujourd'hui je reprends et jusque bah, tout le temps tous les dimanches et là on reprend avec une vidéo qui est quand même trop cool parce que c'est une vidéo concours pour gagner le calendrier de l'avent de Mademoiselle Bio qui est juste ici, comme je vous l'ai indiqué dans le titre de la vidéo mais avant de vous expliquer comment participer et de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce petit calendrier n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et aussi à aller voir, vous abonner à mon Instagram qui est juste ici donc pour tenter de gagner ce calendrier de l'Avent, c'est très simple, il faut juste cliquer sur le lien qui est dans la description, vous allez tomber sur un Google Form, il faut juste rentrer votre adresse email, rien d'autre, et c'est tout. Je fais le tirage au sort le 24 novembre pour pouvoir vous l'envoyer dans la foulée et que vous l'ayez pour le 1er décembre. Donc le calendrier, il est présenté dans une boîte en carton FSC, donc issu des forêts durables. Derrière le calendrier, il y a tous les produits qui sont contenus à l'intérieur, avec la listing key, donc les ingrédients de chaque produit. Donc on va juste enlever ben, le sur en fait Et voilà, on tombe là-dessus <rire> Je qu'elle ne faire tomber les cases Mais on tombe sur ce calendrier Qui a toutes les petites cases les unes en dessous des autres Et il y a notamment derrière ces cases-là d'autres cases Donc à l'intérieur il n'y a que des cosmétiques euh, qui sont bio et certifiés euh, C'est des soins, hygiène et je crois qu'il y a un peu de maquillage donc on va découvrir ça ensemble j'ai hésité à l'ouvrir par ordre de, de numéros donc de 1 à 25 parce qu'il y a 25 cases mais euh, je pense que si vous voulez vraiment avoir la surprise de vous quand vous vous découvrez je vais un peu prendre des numéros au hasard peut-être que vous saurez quel produit il y a mais vous, allez, vous ne vous rappellerez plus euh, bah, à quel jour ça tombe donc on va commencer par, euh, par le set donc tous les emballages sont recyclables dans le papier pas ajouté à la poubelle donc le premier produit c'est un savon fermier bio au lait d'Anesse, 40% de lait d'Anesse donc c'est pas mal Est-ce que je suis maintenant à 25 Non j'ai quand même gardé à 25 pour la fin On va ouvrir ensuite le 8 hum, Grand emballage pour petit produit Ah oui donc du coup euh, le premier savon c'était en full size Donc il euh, y a 11 full size au, au total dans, dans le calendrier Donc c'est une crème hydratante de la marque Paille, Je ne connais pas Le 18, laboratoire Garrit. Baume à lèvres réparateur. Bon, ça c'est toujours nécessaire. Euh, j'ai jamais testé cela. Enfin, en fait, il y a plein de produits que je ne connais pas. Euh, j'ai décidé de vous faire gagner ce calendrier car j'ai une routine assez minimaliste de cosmétiques et que je vais pas vraiment les, les utiliser. Donc, euh, bah, autant que je vous fasse gagner. Hein. Bon, maintenant, on ouvre le 2 qui est un gros paquet. Je pense que c'est un full size ce truc. Ah oui, de l'eau de rose, ça c'est super, de chez Melvita en plus, c'est un super produit pour la peau sensible, c'est parfait le matin pour se réveiller. Donc deuxième full size, c'est euh, un masque de chez Patika, qui est un masque nuit au collagène, enfin pro-collagène, je pense pas qu'il y okay, du collagène. Du coup, je... <rire> du coup le 4. C'est un délélan pour les cheveux, très secs et abîmés de chez bah, la marque Mademoiselle Bio. Je savais même pas qu'ils avaient des produits euh, à leur propre marque. Donc là, je vais un petit peu accélérer l'ouverture. Donc, on va commencer par le 3. C'est un pinceau estompeur. Euh, je n'ouvre pas plus que ça, comme je vais vous le faire gagner. J'ai pas envie de, bah, de trop salir les produits. C'est un gel crème de nuit, un échantillon de chez Santifolia. Oh, j'adore le pack. C'est un allu, je pense. Donc... Ça change du plastique, ça c'est trop cool. Euh, du coup, c'est un masque anti-soif, enfin un masque hydratant de la marque Absolution. Une gelée moussante, donc une gelée nettoyante de euh, Novexpert. C'est en quoi C'est du plastique ouais. Bon, euh, du coup, la case numéro 16, ce sont des petits barlingots, donc vraiment des mini échantillons euh, de chez Akane. Euh, par contre, euh, bah, gros moins pour le l'emballage plastique pour euh, 5 grammes de, de produit quoi. Le 17, est-ce que c'est gros Oh c'est bien ça. Un shampoing solide de chez l'Amazuna, c'est le shampoing cheveux normaux à l'orange, je l'ai déjà testé, il est pas mal, il mousse pas beaucoup. Euh, donc pour ceux qui sont pas vraiment habitués au shampoing solide, c'est peut-être pas celui-ci que je recommanderais pour commencer, euh, mais il est pas mal. Et il dure assez longtemps, il me semble. Ah c'est une CC crème teinte claire du coup bah que pour les peaux claires euh, et c'est du SPF 15 donc ça c'est cool parce qu'il faut toujours protéger sa peau même en hiver donc euh, ouais, voilà le 5 c'est un sérum pour le visage de chez Antipodes je connais pas du tout Ensuite, il y a encore plein de cases à ouvrir et j'ai l'impression qu'on a je ne sais combien de, de cosmétiques déjà le 25 j'ai dit de le gardais pour la fin donc on va laisser le 10 le 10 ah oh, je connais je connais et j'aime pas trop donc, c'est la crème de chez Comme Avant. Je vais vous en parler notamment dans ma vidéo qui sort dans deux semaines. Euh, j'arrive pas. C'est une crème du plus solide. Euh, je suis adepte des crèmes solides. Celle-ci, j'arrive pas. Euh, vous saurez pourquoi dans ma vidéo dans deux semaines. Euh, voilà. Oh, je sais ce que c'est, j'en ai déjà. Du coup, euh, c'est des euh, quissés vernis de chez euh, Les tendances d'Emma. Oui, c'est ça qui c'est qui vernit euh, donc en fait c'est des chutes de tissus de leur euh, propre fabrication puisqu'ils font plein de, de choses, notamment des lingettes lavables et donc en fait ils utilisent euh, au lieu de jeter leurs chutes, ils il les transforment dans, dans ce petit euh, petit emballage et c'est tout simplement pour, euh, bah, pour enlever le vernis et le dissolvant, etc. Donc c'est vraiment bien plutôt d'utiliser des, euh, bah, des cotons jetables. C'est une crème main réparatrice euh, de chez Jonzec, enfin Léa Nature. Ok c'est un crayon de maquillage noir de chez Dr Oshka, je n'ai jamais testé mais bon ça se pareil c'est toujours un indispensable En euh, belge carton, je pense que le crayon à l'intérieur était en bois donc c'est tout à Le 19 c'est une crème de nuit, enfin crème euh, sérum de nuit de chez Madara, je ne connais pas Par contre le, le, le tube est en plastique mais c'est en plastique, plastique pardon, 100% recyclé donc ça c'est plutôt cool Oh c'est un dentifrice bio du coup, là c'est un échantillon, ça peut être pas trop mal de tester c'est une crème hydratante de chez Floram, je ne connais pas, en fait, Ah bon, le 22 est tombé, le 9 il est tombé, on va les faire, le 22, oh, je, ok, c'est un échantillon, c'est super ce truc, donc, aqua merveilleuse de chez Sanoflore, il est assez connu, c'est très très bien pour les peaux qui ont des rougeurs, de l'acné aussi, je vous recommande, lotion désinfectante pour les mains, bon, c'est un gel hydroalcoolique, assez fluide du coup, qui est bio, <rire> on est encore à fond de temps dans le Covid, donc euh, <rire> on a toujours besoin de ça. Il en reste deux, le 24 et le 25, c'est même pas fait exprès. Enfin, pour le 25, oui, pour le 24, non. Euh, donc, on va le faire dans l'ordre. Hein donc, le 24, ah, c'est un vernis bien rouge, la couleur du rouge elle est magnifique. Et euh, le dernier qui est le 25, j'espère que c'est un full size parce que franchement, s'il n'y a pas de full size pour le 25, c'est pas cool. -là, le train full, ça va pas l'air de un fou ça ça sent trop bon, mmh, ça sent la rose c'est un baume apaisant skin et tonique, je ne connais pas du tout donc voilà c'est une vidéo qui change un peu d'habitude parce que euh, je fais pas trop de cosmétiques même si c'est mon métier euh, mais euh, j'espère que ça vous plaît, je tenais vraiment à vous le faire gagner euh, donc avant de, bah, de participer déjà, euh, voir si le contenu peut vous plaire, il y a pas mal de trucs différents, tout est bio donc ça c'est vraiment cool et il y a un petit peu de cosmétique solide. donc pour ceux qui veulent bah, commencer, s'initier un cosmétique solide, c'est pas mal je vous retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo qui est une vidéo spéciale Vinted euh, et n'hésitez pas à participer, à vous abonner, à aller me rejoindre sur Instagram et, et voilà